Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui je promène mes chiens. Que, comment réagissez-vous face aux incivilités Alors moi j'admets que, et j'avoue que c'est parfois, j'ai parfois beaucoup de difficultés par rapport à ça. Les incivilités parfois peuvent être agaçantes, injustes. Et là par exemple en l'occurrence, vous avez ici un panneau interdiction de stationner. Et il y a quelqu'un qui se met là, alors qu'on est dimanche. On est dimanche et euh, il y a beaucoup de, de voitures parce qu'il y a un vide-grenier chez nous en ville. Et euh, ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu coller une étiquette pour, <rire> pour exprimer toute sa haine avec un mot très fleuri qui commence par C et qui termine par honard. <rire> Juste, voilà, cette voiture qui se met là, un endroit interdit, qui gêne toutes les autres. Les incivilités, on a tous affaire à ça, euh, euh, peut-être pas au quotidien mais régulièrement. Comment faire face aux, euh, aux incivilités eh bien, Je pense que comme d'habitude, pour, pour rester optimiste et pour ne pas pourrir, se pourrir le, le moment ou la vie, c'est tout simplement de relativiser. Il n'y euh, a pas mort d'homme, c'est se trouver toutes sortes d'idées et d'excuses qui nous permettent de dire que ce ne pas des excuses, c'est vraiment euh, relativiser et de se dire bon finalement il y a des choses beaucoup plus graves que ça même si aujourd'hui euh, ça m'a gonflé, ça m'a gavé, ça fait pas partie de mes valeurs, euh, ces gens pensent être seuls au monde, voilà vous connaissez tout ça, on a, on a tous affaire à ce genre d'incivilité-là. Et c'est vrai que ça peut être désagréable sur le moment, mais euh, bon à un moment donné on se dit c'est pour un temps, c'est pour un moment, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessé, euh, vous n'en êtes pas, euh, peut-être pas, peut-être pas lésé, hein, on n'en est pas encore là. Voilà, relativiser et puis euh, et la journée est encore longue, il peut se passer encore plein de belles choses. Allez je vous souhaite une très belle journée. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao